les mêmes dans ma vie et mes frères j'étais perdu j'étais vraiment quand j'ai dit j'étais perdu j'étais vraiment perdu j'étais la maintien sur la route j'ai fondé mais tout rien ne va t si ma, si ma vie rien ne va si ma vie ma commencé à tombé il n'y a rien il n'y a rien rien rien jusqu'à faire du tout ils ont arraché de ma main parce que je n'arrive même pas à jour de debout. mon mariage était menacé mes enfants ne vont pas à l'école Mandié, mendié pour voir me souvenir. Dieu merci, grâce à maître Aziz de Bénin. Et mon foyer est soutenu. Et ma vie a réussi. J'ai repris ma vie d'où j'ai délaissé. <coughs> Excusez-moi. Et j'ai pu avoir plus ce que je cherchais, plus que ce que j'ai vu avant. Ça a multiplié pour me donner. Maître Aziz. Dit Béné, il fait le miracle. Il fait le miracle. Quand il fait pour toi, en tout cas, tu restes la bouche bée. Et tu n'as rien à dire. Rien que le miracle que tu vois dans ta vie. Allez le voir. Et allez essayer, mes amis. Vous n'allez pas regretter. Ça, c'est la parole d'une mère qui est en détresse. Aujourd'hui, si vous voyez mes visages, mes sourires est revenus en bon et en joie. Et mon mari, il est en bonne santé. Et moi-même, je suis en bonne santé. Et mes enfants vont à l'école. Regarde les belles que mon époux et moi, on avait fait une demi-vie là. Mes frères et sœurs, ce n'est pas permis à tout le monde. Aujourd'hui, j'ai tout dans la vie. J'ai tout dans la vie. Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je vais chercher et que je ne trouve pas? Allez, je vais mettre à Zidibene et vous allez voir votre vie va changer. Votre situation va changer. Votre